Vous savez, la vie est tellement courte et la vie est tellement souvent injuste que souvent, tu ne sais même plus quoi dire. Ce sont des personnes de joie qui partent toujours vite. Ce sont les bonnes personnes qui vont toujours vite et les mauvaises personnes sont encore sur la terre. Que voulez-vous qu'on dise Dieu est souverain. Madame Cooper, une fille sans problème, on n'a jamais entendu son nom dans un buzz, dans un clash, dans un mauvais témoignage. La dernière fois que je parlais avec elle, je l'ai amené un message de félicitations pour son travail et elle a fait sortir même un clip. Je vais mettre le lien du clip. Elle a fait sortir une des chanson Le 3 janvier, on parlait encore, le pape, le père, comment vas-tu, une fille Polie, respectueuse. Je suis au Cameroun. Et j'apprends qu'elle s'en est allée. On a tous voulu croire que c'était une maladie. Mais quand je regarde les directs, les gens qui sont devant l'hôpital, et les images que mon ami Stifa, j'étais avec Stifa quand on a appris la nouvelle, les images qu'il a reçues de l'hôpital, je me dis pourquoi la vie est-elle ici Jusqu'à ce moment, je prie Dieu Que ce soit une mauvaise information Qu'on puisse se lever le lendemain pour dire Elle est sortie du combat Mais la question, oh Seigneur Pourquoi les bonnes personnes vont tellement vite Ce mois était un mois tellement brisant pour moi Parce que lorsque je suis en train d'approcher du 20 mars Et quand on va approcher du 26 mars Mon âme va encore pleurer ah, moi de masse. Mes amis, mes amis, qui aurait pu imaginer aujourd'hui que Madame Cooper serait partie là, maintenant, personne. Si l'information savait exacte, personne. Ce qui sous-entend que à n'importe quelle minute, pour un éclat de riz, tu peux faire un AVC, bam! Tu es parti et tu te présentes devant ton Créateur en même temps. On ne connaît pas les circonstances de son départ. Ah, mes frères, cette fille croyait en Dieu. Donc, je peux croire et je suis convaincu qu'elle a rejoint son Seigneur qui est un monde d'hypocrite, de méchanceté, de criminels pour rejoindre son Seigneur. La grande question, c'est que si toi, aujourd'hui, tu parles, maintenant, est-ce que tu es sûr de rejoindre vraiment ton créateur Est-ce que tu es sûr que ton niveau de vie est une vie qui représente la crainte de Dieu Mes frères, regardez comment les gens meurent, regardez comment les gens meurent en désordre, en Côte d'Ivoire, un artiste est parti ça, il finit une émission de télé. Un mois plus tard, il part. Madame Cooper, l'une des seules personnes que j'aimais écouter pour rire. Tout le monde l'aimait sur TikTok. Elle communiquait sa joie de vivre. Maman, que Dieu veille sur nous et que Dieu nous protège. C'est bon. Bonne nuit. Dès lors, je lance à ce jour le vaste programme de lutte contre l'immigration clandestine, lutte contre la pauvreté et le chômage au niveau du Cameroun, dans le cadre de notre grande organisation mondiale, le réseau africain des jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons des jeunes Camerounais qui sont obligés de vendre le piment parce que tout simplement personne ne veut leur faire confiance en leur donnant seulement 300 000 pour commencer une activité. Nous avons des jeunes Camerounais qui sont obligés de devenir des dealers de drogue parce que tout simplement... La chance leur a pas été donnée d'avoir un travail ou bien d'avoir un financement. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, l'État camerounais fait ce qu'il peut faire. Mais si nous jeunes, nous n'avons pas la capacité de nous organiser dans le but de lever des fonds au niveau de l'Union Européenne, au niveau des différentes chancelleries, ou bien au niveau même des personnalités privées, ou au moins à notre humble niveau, le peu que nous savons, c'est que nous devenons des sorciers. Les 10 000 premiers camerounais qui vont prendre le soin d'envoyer leur nom le prénom, le date de naissance, le lieu de naissance Ainsi que le lieu de résidence Le programme se passe uniquement que sur WhatsApp Avec un seul numéro Le numéro de téléphone WhatsApp du général Camille Makoso Au niveau du Cameroun Est le 00237 696 65 87 84 Voici le secret de ma vie Soutenez la veuve, soutenez l'orphelin Et aider le pauvre à entrer dans sa destinée je vous donne jusqu'au 5 mars. Je rappelle le numéro de téléphone WhatsApp qui est le 00237 696 65 87 84 à la fin. Que Dieu vous bénisse.